Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à la définition des attributs de classe via la notion de propriété en objectif C. Dans une séquence précédente, je vous ai montré un petit exemple avec une classe student dans laquelle vous aviez des méthodes de type getter et des méthodes de type setter et je vous ai dit qu'il était intéressant de ne pas pouvoir les écrire. C'est à dire qu'on pouvait s'assurer qu'il y ait un mécanisme automatique qui allait générer ces accessoires. En fait si vous voulez faire cela eh bien il faut décrire ces éléments dans le point H et vous avez une notion dite de propriété. Donc une property, c'est associé à un attribut de la classe et non seulement elle définit cet attribut mais elle va s'intéresser à la façon dont on va gérer la mémoire, dont il va se comporter en environnement multithreadé et dont on va autoriser les accès. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup vous allez imaginer une implémentation automatique dans le point M en respectant les conventions de nommage pour mon attribut. Donc en lecture si mon attribut s'appelle mon attribut eh bien le getter c'est mon attribut et qui rend évidemment une valeur du type correspondant de l'attribut et le setter c'est cette mon attribut qui prend en paramètre une valeur du type de l'attribut et qui est de type void et qui rend rien. Et vous avez un mot clé pour provoquer cette synthèse cette, synthèse, cette génération automatique des accesseurs qui est le mot clé addSynthesize qui d'ailleurs maintenant vous allez le voir dans les exemples est devenu optionnel c'est à dire qu'il est vraiment utile dans un certain nombre de cas de figure et c'est tout. Dans ce contexte, regardons un petit peu comment on va caractériser les différents éléments de comportement de nos attributs. Alors un attribut peut être en lecture seulement et dans ce cas là il est en read-only ou en lecture-écriture et il est en read-write. Voilà. Donc ça veut dire que dans le premier cas seule une méthode sera implémentée le getter, et dans l'autre cas, vous aurez le getter et le setter. Puis l'élan, euh, alors, si pas de synthétise, il faut implémenter ce qui est spécifié à la main, plus vraiment maintenant, ça c'est quelque chose qui a un petit peu vieilli, euh, mais euh, en fait vous pouvez euh, surcharger euh, ce qui est généré automatiquement, en ce sens qu'il prendra ce que vous avez écrit préférentiellement à euh, ce qui est généré. En gros, s'il trouve une méthode, il ne la générera pas. Par défaut, les variables, si vous ne le spécifiez pas, moi je vous recommande de toujours tout spécifier. Moi j'aime bien quand les choses sont claires. Je préfère écrire plus et éviter des problèmes au niveau de la lecture et de la compréhension du code. Mais par défaut, le mode de manipulation, de comportement en lecture, si vous voulez, c'est read-write. Donc on aura le getter et le setter pour ce tribu. Ensuite, on s'intéresse, pour le parallélisme, à l'atomicité des accès. Donc on a déjà vu hein, que dans les séquences où je vous parlais de programmation euh, réactive et en particulier des interruptions, qu'on peut avoir euh, des problèmes d'accès concurrents. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que vous pouvez spécifier que les accès sont atomiques ou non atomiques. Donc si c'est atomique, eh bien euh, le système d'exploitation va faire ce qu'il faut pour protéger les sections qui manipulent euh, l'attribut en question et bien évidemment par défaut on est en note atomique, c'est-à-dire que par défaut on considère qu'il n'y a pas de problème de multithreading. La gestion de la mémoire, alors là je vais vous donner une première vision que l'on va préciser dans une séquence ultérieure et euh, qu'on reverra encore avec Swift puisque ça c'est la vision je dirais avant euh, le passage à arc et comme on a pris le parti de ne f... pas utiliser Arc avec objective C puisqu'on l'utilisera de toute façon avec Swift eh bien on ne passera pas trop de... en détail sur les... les nouveautés propres à Arc. Alors la première chose qui est importante c'est que vous avez trois modes Assign, Copy et retain. Assign ça veut dire que c'est une affectation simple et brutale. Je vais prendre la zone mémoire de la variable de départ et je vais recopier cette zone de mémoire dans la variable d'arrivée. Bien évidemment on suppose que les variables sont de même type et que par conséquent les zones de mémoire sont égales. Et c'est véritablement une recopie. Bien évidemment quand vous recopiez une référence sur un objet, vous avez une deuxième référence, une copie de référence sur le même objet. Et donc si j'y accède par la première ou par la deuxième référence, eh bien l'autre est forcément impacté puisque vous pointez sur le même objet. Donc il y a deux mots où on a envie de le faire mais vous êtes d'accord que ça peut être dangereux. Copie eh bien quand euh, le euh, getter et euh, le, le getter ou le setter sont générés, eh bien ils vont finalement tenir compte du fait que ce qui m'intéresse c'est d'avoir une copie de la valeur. Donc en fait on va créer une nouvelle référence vers un nouvel objet dont le contenu sera identique au précédent et qui va du coup mener sa vie propre après. Et retain, alors évidemment c'est compliqué parce que c'est lié euh, à la gestion mémoire et à ce qu'on appelle le compteur de référence. Mais l'idée c'est de dire que on va faire en sorte que on va devenir copropriétaire de cette référence. Voilà. Et puis il y a des variantes on en reparlera en particulier à partir d'iOS 5 quand ils ont commencé à introduire ARC, Automatic Reference Counting, eh bien euh, on s'est mis à différencier sous forme de relations, euh, les relations entre des objets et on a des relations qui sont de type Strong, des relations qui sont de type weak, mais là on en reparlera vraiment plus tard. Par défaut, on est sur le mode Assign si vous ne dites, si vous ne dites rien. Alors on peut renommer les accesseurs, ça c'est optionnel. Par exemple je peux dire Getter égale mon nom et donc je vais surcharger cela d'accord. C'est à dire qu'en fait au lieu d'utiliser la convention habituelle eh bien il va utiliser mon nom et même topo pour le setter. Alors c'est important parce que évidemment ces conventions elles sont arrivées progressivement. Je vous ai dit que Objectif C était un langage assez ancien et surtout qu'on trouve ce qu'on appelle du legacy code c'est à dire du code qui existe depuis très très très longtemps en particulier dans les couches NS et en bas et parfois eh bien, les conventions ne sont pas complètement respectées parce qu'elles n'étaient pas complètement établies. Et plutôt que de tout changer, eh bien, euh, on utilise ces mécanismes pour ben, euh, s'adapter au temps où il n'y avait pas encore ces conventions. Donc, en particulier, on trouve ça énormément dans les spécifications de Foundations où vous avez des choses parfois un petit peu hétérodoxes par rapport à la vision actuelle. Revisitons student sur la base de tout ce que l'on a vu. Donc vous voyez que là maintenant je peux mettre l'interface et l'implémentation au même endroit, vous voyez que euh, ça a pas mal euh, maigri. Plutôt que de définir euh, les attributs, vous voyez que je les définis ici sous forme de propriétaire. et je dis que ben, int est un numéro donc elle est read-write parce que je peux y accéder en lecture-écriture, même topo pour le string, non-atomique parce que euh, je pas de problème, je ne pose pas de problème de, de, de concurrence. Alors vous pouvez dire que je, vous les mettez atomique tout le temps. Euh, atomique a un coût important en termes de temps d'exécution parce que ça il faut poser les verrous etc. Donc si vous n'en avez pas besoin ce n'est pas la peine de mettre atomique. Et puis vous voyez que numéro c'est un entier donc euh, la zone mémoire elle va contenir simplement un entier donc par conséquent la recopie n'est pas délicate donc je vais du coup décider que c'est assign et puis par contre le nom, le nom c'est une chaîne de caractères, une n cest c'est-à-dire que c'est un objet et ça veut dire que du coup étoile-nom c'est une référence vers et vous savez très bien que recopier les références est extrêmement dangereux et par conséquent euh, du coup je vais dire que c'est copie parce que ce qui m'intéresse c'est de recopier le contenu, la zone pointée et bien évidemment pas la référence pour multiplier les pointeurs vers le même euh, objet. Et du coup, je n'ai plus besoin du tout de définir les getters sur numéro et nom, même si j'ai encore besoin de définir celui sur identité, puisque identité, il récupère le nom et le numéro de l'étudiant sous forme d'une chaîne de caractères. Donc ça, je suis encore obligé de le faire. Mais en dehors de ça, si vous voulez, eh ben, l'écriture de ma classe est passée. Au lavage et elle a considérablement rétréci. Je peux l'écrire de façon un petit peu différente. Alors là, le changement il réside essentiellement ici. Vous voyez qu'avant je, je disais souligner non, souligner numéro, c'est une manière de, de, de, de dire euh, ça provient d'un attribut qui est référencé via la synthèse. Et ici j'utilise en fait l'accesseur. quand Dans cette méthode là, self non, c'est self c'est une référence sur moi-même, c'est le zis de java par exemple. Et euh, en fait je dis, j'appelle le getter non sur moi-même, j'appelle le getter numéro sur moi-même. Donc cette écriture là et la précédente sont rigoureusement identiques. J'ai même une autre variante. Alors là l'autre variante c'est un peu plus compliqué puisque j'ai les directives de synthèse et j'ai ici la déclaration de mes attributs. Donc j'ai les deux. Et du coup là vous voyez ici que je n'ai pas besoin de mettre le souligné. Voilà c'est ce, ce qui change. Par contre comme j'ai une déclaration ici et que j'ai un attribut, le synthesize, que je vois ici est lui obligatoire. Parce qu'il faut que je dise attention je vais synthétiser les directives et à ce moment là il ne va pas utiliser, euh, se, utiliser le souligné. Donc j'ai trois façons d'écrire euh, ma, ma classe, de réécrire ma classe student, qui sont rigoureusement équivalentes en termes de comportement. Alors, en guise de conclusion, je vous rappelle que euh, on peut euh, détourner, enfin, contourner les conventions de nommage euh, en changeant même le nom de l'attribut, vous donnez un nom qui est interne et puis vous dites à l'extérieur elle a un autre nom, donc ça c'est pour euh, la génération des, des, des, des primitives, il y a d'autres façons de faire. Euh, en cas de redéfinition des méthodes d'accès c'est la redéfinition qui est prioritaire, en gros il ne génère pas le code, hein, il, il regardez ça. Quand vous regardez le code des API, eh bien, vous découvrez que cette technique est relativement récente, enfin récente euh, ça a déjà un certain nombre d'années, euh, et qu'elle est essentiellement utilisée dans les API par exemple UIKit mais qu'elle est beaucoup moins utilisée dans les anciennes euh, couches du système et en particulier la couche qui s'appelle foundation. Ce qui est important c'est que vous n'oubliez pas les mécanismes qui sont sous-jacents, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va d'ailleurs rentrer dans les détails, c'est qu'ils génèrent les méthodes, vous ne les écrivez pas, mais les génèrent avec un comportement type. Et d'ailleurs dans une séquence ultérieure on va regarder en détail ce comportement type. By the way, euh, quelle est la bonne écriture Je vous ai présenté trois variantes, et en fait elles sont complètement équivalentes. Quelle est la meilleure des trois écritures Alors en fait, les trois, il n'y a pas véritablement de réponse à cette question. Personnellement, je pense que la première est plus orthodoxe. Voilà. Mais c'est plus un sentiment personnel. Éventuellement la seconde. Elle ne me dérange pas beaucoup. La seconde, c'est simplement que je passe par les accessoires et les couches d'optimisation vont tout gérer. Je trouve que la troisième est plus lourde. Mais là, encore une fois, c'est vraiment une opinion personnelle, en particulier en regardant pas mal de codes Objectif C ces dernières années. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.